Alors, on va vous présenter une vidéo qui montre des exemples d'enchaînement. On a choisi pour cette vidéo un exemple débutant. Donc, euh, vous, si vous faites l'enchaînement, euh, vous ferez donc un enchaînement de 9 minutes avec intervalle de travail de 30-30, donc c'est-à-dire 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, avec les exercices suivants. Ciseaux, chaise, gainage ventral, boxeur, squat, superman, ciseaux, chaise, gainage ventral. Et la fin de l'enchaînement. Là c'est un exemple débutant, vous auriez très bien pu aussi piocher des exercices dans les différents niveaux. Donc faire un cardio niveau 1, avec un membre inférieur niveau 2, euh, un membre supérieur niveau 3 par exemple. Vous aurez évidemment une meilleure note, mais un enchaînement plus difficile. Là on est parti vraiment sur un exercice débutant. Donc là pour les besoins de la vidéo, Michel va vous montrer ça sur 15 secondes de travail, 5 secondes de récupération. Et il va enchaîner les différentes zones. Donc, euh, donc, euh, là je vous montre juste l'application. Vous voyez bien. Donc prépare, c'est le temps de préparation, pardon, work, le temps de travail, reste le temps de repos, cycle, c'est donc les 9 minutes, donc 9, et une seule, une seule série de 9. Allez, hop, donc Michel va entendre le bip, et il va commencer par les ciseaux. Repos, chaise, repos, gainage ventral, sur les coudes. Repos, position du boxeur, d'un pied sur l'autre avec la garde. Et top, repos, enchaîné avec squat. Voilà, 15 secondes de squat, on pense à bien respirer, expirer à la montée. Repos, il se met en place, il va enchaîner sur Superman. Et il se relève et on repart sur le dernier cycle. donc Cardio, ciseaux. Repos, chaise, attention au top, en place, dernier exercice, gainage ventral. Et fin de l'enchaînement.